Comment tu fais pour rester focus sur tes objectifs d'infos? On peut peut-être peut relâcher ou se perdre. Et oui, on peut se perdre, on peut changer de direction, mais moi, c'est normal ça. Tu comprends? Moi, c'est normal. Moi, moi, Le nombre de fois que mon équipe, on a travaillé un projet puis j'ai changé de direction. Mais aujourd'hui, la seule chose, c'est que ah, c'est OK, c'est OK, on change de direction. Mais si on change de direction, c'est parce que mon intuition a dit de changer de direction. Ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que est qu où est-ce qu'on s'en va, ça se transforme en or. Donc, le nombre de projets que j'ai abandonnés, que j'ai pas avancés, il y en a des tonnes. Mais quand qu'on marche sur quelque chose, c'est parce que ça parle moi, je suis, je, je suis le visionnaire de ma business, tu comprends? Moi, j'enseigne la pleine conscience et je vis en pleine conscience. Donc, tout mon staff sont des êtres qui cheminent en conscience. On vit ça ensemble. Donc, si François est dans le brouillard, François est dans le brouillard. On sait qu'est-ce qui se passe après le brouillard, par contre. Après le brouillard, va revenir un réalignement et on va être dans le jus. Profitons du brouillard pour se reposer.